Bonjour les amis, je suis ici dans le sud de Tenerife, à Los Abrigos, donc c'est un petit village de pêcheurs très connu pour ses très bons restaurants. Vous voyez ici à ma gauche, il y a un bateau qui bat pavillon français, donc des français qui ont certainement trouvé cet endroit pour venir passer l'hiver. Aujourd'hui on est fin janvier, il fait 28 degrés, vous voyez, temps magnifique. C'est le paradis ici à Tenerife, je le dis souvent dans mes vidéos. Donc euh, bien sûr on va parler trading et très souvent euh, il y a des discussions euh, est-ce qu'il vaut mieux faire du day trading, est-ce qu'il vaut mieux faire du scalping et En fait je dirais que le day trading, un day trade c'est un scalp qui a mal tourné ou plutôt qui a très bien tourné. Donc si vous utilisez une méthode efficace comme celle que, que je recommande et que j'enseigne, le mieux lorsque vous ouvrez euh, une position euh, de scalping c'est d'ouvrir trois positions donc idéalement voir une, une position que vous pouvez ensuite euh, diviser en trois parties donc euh, euh, prendre des bénéfices intermédiaires et à ce moment-là un scalp qui, qui normalement va vous, va vous donner 5-10 euh, points eh bien il peut vous donner euh, 20-30-40-50-100 points euh, peut-être euh, durer euh, toute une demi-journée ou euh, toute une journée voire même euh, le laisser parfois ouvert overnight, ce que je ne recommande pas tellement, mais parfois oui, un trade peut, peut devenir euh, un swing trade euh, qui peut durer plusieurs jours, mais ça disons que c'est assez exceptionnel, parce que si vous regardez les, les graphiques, regardez n'importe quel graphique, que ce soit le, le CAC 40, le DAX, le Dow Jones, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez des mouvements à la hausse et à la baisse, en permanence, si vous regardez à partir d'une minute, le 5 minutes, le 15 minutes, même le 1 heure, vous allez voir que ça monte et que ça descend. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que vous pouvez gagner beaucoup plus en faisant des trades à court terme. Donc des trades qui vont durer parfois quelques minutes, voire quelques secondes en scalping, mais vous aurez une probabilité de gain bien supérieure si vous prenez des trades courts. Donc bien sûr le scalping. Le scalping, je le dis depuis des années, c'est vraiment lorsque j'ai découvert ça, et vous savez j'ai dit que c'est parce que euh, j'ai vu ce que disait Benoît Rousseau qui a perdu pendant 10 ans jusqu'à ce qu'il se mette à faire du scalping. Ben, moi aussi je me suis intéressé à ce moment-là au scalping, j'ai cherché des méthodes efficaces de scalping, et c'est ce que j'enseigne, et il n'y a, a pas photo. Si vous voulez faire des longs trades, ben, votre probabilité de faire des gains va être bien moindre que si vous faites beaucoup de, de petits scalps vous pouvez trader une heure, deux heures par jour si vous faites du scalping et bien gagner. Si vous faites du day trading, ben vous allez avoir un nombre important de journées où vous n'allez rien gagner du tout, voire même vous allez perdre. Donc à vous de choisir. Certains disent que c'est plus stressant le, euh, le scalping, ben moi je dis le contraire, le scalping c'est beaucoup moins stressant parce que vous rentrez, vous sortez, une fois que vous sortez après quelques secondes ou quelques minutes, ben vous n'avez plus aucun stress. Tandis que si vous laissez une position ouverte en day trading, voire pire en swing trading, vous devez toujours regarder où est votre position. Ou alors vous allez mettre un stop loss à break even. Et si vous avez gagné 50 ou 100 points à un moment donné, si vous n'êtes pas devant vos écrans, eh bien le marché peut redescendre et vous allez perdre tous vos gains. Donc réfléchissez bien à ça. Pour moi c'est une évidence, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens... Qui ne, qui ne comprennent pas ça, euh, qui disent que c'est mieux le day trading mais quand vous avez un peu de pratique de, du trading vous vous rendez compte que le scalping c'est d'abord ça qu'il faut apprendre, après vos trades peuvent devenir un day trade, un swing trade mais bien sûr au moment où vous prenez une position en scalping ce qu'il faut faire c'est rapidement mettre un stop loss à break even, là vous ne savez plus rien perdre, Tandis que si vous faites un day trade voire un swing trade et que votre position ne se met pas rapidement en positive, vous êtes dans l'angoisse, vous êtes dans l'angoisse pendant des heures, pendant des jours, vous allez dire oui mais c'est un day trade, un swing trade donc euh, je peux être en négatif pendant des heures. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez toujours avoir la peur que le marché dégringole ou que le marché monte si vous, si vous tradez à la vente. Euh, moi je ne comprends pas, je ne comprends pas les gens qui disent ça, euh, je n'ai jamais vu en tout cas euh, des personnes qui gagnaient bien euh, en trading, en, en faisant euh, du swing trading. Il euh, y en a peut-être hein, mais moi je n'en connais pas. Par contre des traders euh, qui gagnent euh, en scalping, j'en connais moi le premier et euh, bien sûr c'est une évidence quand vous utilisez cette euh, technique que vous êtes tout de suite sécurisé je laisse pas mes positions ouvertes la nuit ou exceptionnellement, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est une position sécurisée, pas une position trop importante non plus. Il vaut mieux faire des petits gains, mais des petits gains réguliers. Si vous faites 10 ou 15 trades sur une journée, ben vous êtes tranquille. Hein. Si, vous, si à un moment donné, vous faites 2 trois 3 trades perdants, ben vous coupez. Ben vous savez, vous avez fait une mauvaise journée, euh, pas de panique, vous reprendrez une bonne journée demain ou après-demain. Donc vous compenserez très rapidement vos pertes. Tandis que si vous faites euh, des grosses pertes, ben, là c'est plus, plus problématique. Je viens encore d'avoir une personne qui m'a téléphoné il y a quelques minutes pour me dire qu'il avait gagné euh, à un moment donné 450 000 euros et euh, il a tout reperdu. Ben oui, il ne mettait pas de stop loss. Quand je vois des, des, des gens qui disent euh, qu'il ne faut pas mettre de stop loss, ben, ils devraient écouter donc, des personnes comme ça qui ont, qui ont qui ont fait la, la, je dirais la bêtise, ou en général les gens qui font ça le reconnaissent qu que c'est une erreur de ne pas mettre de stop loss, donc euh, s'il vous plaît, apprenez d'abord le scalping, mettez des stop loss, ça c'est primordial et euh, vous aurez une bien meilleure probabilité de faire des gains. Lorsque vous avez une bonne méthode de scalping, il ben, n'y a pas de problème, vous, laissez, vous coupez à un moment donné une première partie vous avez des gains, une deuxième partie, si vous voulez, vous laissez le marché partir, mais s'il redescend, vous avez déjà mis votre stop loss plus haut, donc s'il redescend sur votre stop loss, ce n'est pas un problème, vous avez gagné sur vos trois parties de trade et, et c'est merveilleux, donc c'est comme ça qu'il faut concevoir le, le trading. Ce n'est pas, pas le casino, hein, le trading, c'est vraiment des techniques précises, efficaces, il faut savoir où rentrer, il faut savoir ne pas rentrer à certains moments et tout ça, ça s'apprend. C'est ça le vrai trading si vous voulez vraiment devenir un trader gagnant. Donc si vous êtes intéressé à apprendre sérieusement le trading, bien, je peux vous proposer euh, mes formations. Ça fait 12 ans que j'étudie le trading, que j'ai suivi pas mal de formations. J'ai fait le tri entre les bonnes et les mauvaises formations, les bonnes et les mauvaises méthodes et vous trouverez tout ça à un prix qui, je pense, est raisonnable dans mes formations. Donc vous avez un lien ici au-dessus. Vous avez une initiation au trading qui est gratuite, vous pouvez vous inscrire. Et ensuite, vous avez mes formations payantes que vous pouvez payer en, en plusieurs fois, en plusieurs mois donc euh, ça ne vous coûtera pas très cher euh, chaque mois et vous aurez accès à l'ensemble de mes formations dès le premier paiement. Je vous fais confiance, moi je sais que mes formations sont bonnes, donc je vous fais confiance pour euh, payer les mois suivants. Voilà, c'est le conseil que je vous donne, donc, euh, et si vous voulez euh, venir faire du trading à Tenerife, on a de très bonnes connexions internet, vous pouvez venir passer quelques mois ou peut-être euh, acheter un appartement, vous savez que je travaille aussi dans l'immobilier, donc n'hésitez pas à me contacter, vous voyez, j'ai de plus en plus de, de Français qui, qui me contactent pour acheter des appartements ici. Vous voyez, ici un Français avec son bateau, ben peut-être que lui aussi va, va acheter un appartement ici et continuer à voyager, mais Ténérife en hiver, c'est quand même le pied. Voilà, si vous avez apprécié ma vidéo, mettez un pouce, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. J'essaye toujours de vous faire des vidéos sympathiques avec un décor, de paradis ici à Tenerife et n'hésitez pas à me contacter si vous venez un jour à Tenerife ou si vous voulez investir à Tenerife. l'immobilier est encore à des prix très raisonnables ici. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.